Bonjour, je m'appelle Angélique Dumont, j'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants. J'habite à la campagne, à 15 km de Rouen. J'ai été embauchée en 2002 au CHU, je voulais travailler en cancérologie. Donc j'ai intégré le service de pneumologie dans le service conventionnel pendant 6 ans. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste à l'hôpital de jour de pneumologie, là où on prenait les patients atteints d'un cancer du poumon. Maintenant, au bout de 13 ans, j'ai eu besoin d'évoluer dans ma carrière, de prendre en charge mes patients de manière différente, ce qui fait qu'à l'apparition du décret de 2018 qui nous apportait un nouveau métier dans notre ordre des infirmières, le master d'infirmière de pratique avancée, j'ai pu m'inscrire à ce master pour pouvoir exercer en tant qu'infirmière de pratique avancée. les patients de manière holistique, c'est-à-dire de manière globale. Euh, J'ai la possibilité maintenant de voir les patients en consultation, de pouvoir les évaluer cliniquement, de pouvoir identifier leur fragilité, d'évaluer les besoins en soins de support qu'ils peuvent avoir. J'ai la possibilité de prescrire leur traitement, la chimiothérapie, les traitements de soins de support, et puis d'organiser leur parcours à l'intérieur du CHU et dans les autres établissements, et puis de coordonner aussi euh, leur parcours en soins. Il y a eu une évolution au fur et à mesure des années, la recherche est là, on découvre des choses tous les jours, on a des traitements de plus en plus nouveaux, il y a l'éducation thérapeutique des patients, les nouveaux traitements qu'on peut apporter, et puis cette nouvelle profession qui apporte aussi une complémentarité avec les médecins. On est un peu plus qu'une infirmière, un peu moins qu'un médecin, et on, on travaille tous ensemble et on coordonne tous ensemble, et on est là pour le patient en fait. Le est une grande structure, donc ça nous permet beaucoup de choses. D'une, d'évoluer à l'intérieur du CHU dans divers services, dans divers pôles, et puis aussi d'avoir différents profils de postes et avoir accès à différents postes. De plus, le CHU est plutôt dans la promotion professionnelle, donc et aussi un tremplin pour pouvoir évoluer dans notre carrière. À acquérir grâce au master d'infirmière de pratique avancée, des compétences cliniques, des compétences de recherche et puis des connaissances médicales supplémentaires. La CHU est à l'écoute de toute demande, de tout projet et il y a les moyens pour pouvoir le faire.